C'est quel modèle? Euh, c'est une Fabia uh, Convigny Brick. Je pense à l'arrière, c'est oui. résonable. Et voilà le moteur de la Skoda Fabia Brick. Moteur essence. 11 Oui. Que j'ai pas précisé. Oui. Ah l'accélérateur au volant j'ai l'accélérateur et le frein au volant, volant. j'ai l'accélérateur du côté gauche et du côté droit et le frein c'est que la droite voilà. non. combien de kilomètres 2817 pas énorme la route est bien pas ça va il a euh... parfois tendance un peu à partir Donc on fait peur avec... Euh... Non, je dépasse très rarement les limitations de vitesse. Il vaut mieux... Non. Après, c'est pas facile de, de conduire dans les, les ronds par exemple, surtout au début. Parce que comme j'ai tout au volant, si je lâche le volant, ben, ouais, je, soit je pas, soit je freine pas, soit je... Ah, tu dois comment dire tu vois pas quoi ah, ah. c'est juste de l'habitude mais au début c'est pas, pas facile de des petites choses par exemple quand tu veux te gratter ou boire ou des choses comme ça tu pas le faire aussi facilement que quelqu'un qui, qui est condé avec les.. Normalement, quoi. Ouais, parce que si, si... tu dois le faire sur des lignes ligne à droite où tu es sûr que tu vas pas devoir à freiner ou accélérer. Et elle est très bien. Non, faut les gens. Oui, ça va, ça va, ça va. Ouais. automatique euh, on a été obligé est pour faire l'adaptation ouais. ouais, parce que si déjà le frein et l'accélérateur en plus du volant c'est dur alors qu'il y a frein accélérateur et changement de vitesse ouais ça, on ne s'en sort pas mais en, en, pour, pour avancer j'ai deux vitesses la drive donc on dirait normalement ou je sais tu la mets des fois en hein? consomme encore plus, consomme souvent plus au début oui et euh, moi ben bah, il consomme toujours plus euh, pour l'instant que tu nous roules pas pas beaucoup pas beaucoup on va vers l'école primaire ou vers la fin de mes tours tu peux aller faire demi-tour là-bas là Le siège avant est confortable, le confortable installé. Et toi, si tu avais un point fort à lui, euh, je sais pas la voiture ça m'aide beaucoup pour tout donc qui a besoin d'aide ça c'est très chouette et par rapport à la voiture voilà. je sais pas elle a beaucoup de points forts quoi euh, elle, ouais, elle, elle, elle, elle est silencieuse elle est grande elle consomme pas trop pour ce qu'elle à la voiture c'est euh, les radars à l'arrière et devant un front assist, comme on appelle ça c'est euh, quelque chose qui, qui fait que si je me rapproche trop à, trop près de la voiture devant et que à trop grande vitesse que j'ai pas freiné par exemple la voiture va freiner d'elle-même et il euh, n'y aura pas d'accident enfin, théoriquement il n'y a pas d'accident théoriquement mais j'ai jamais été On n'a pas fait beaucoup. Non, j'en ai fait un petit peu deux. J'ai fait deux voyages plus ou moins longs. Euh... J'ai fait deux fois les... aller aux... dans les Ardennes et une fois à Péribaïsa avec la voiture. vite à 90 degrés comme il faut, mais la consommation reste assez élevée Voilà. voilà. Bah merde. Il n'y a rien. Oui, hein.